Bonjour, allez, on continue ce magnifique FUD en ligne avec Vincent. Vincent, es-tu là Vincent, Vincent Je suis là. Vincent Ouais, tu m'entends Vincent est là. Euh, tous les développeurs le savent, leur code d'aujourd'hui est leur legacy de demain, mais est-ce tout Vincent Beauvivre va nous montrer comment mettre un peu d'amour dans cet héritage. Vincent, <rire> le stage est à toi. Ok, je partage. Hop, nous y voilà. Ok, bonjour tout le monde. Bon, c'est mon tour de parler comme un idiot devant tout seul devant ma caméra. Il paraît que c'est notre lot à tous maintenant. Alors bonjour tout le monde, un petit mot sur moi d'abord. Donc mon nom c'est Vincent Bovy je suis lead tech, ou alors des fois on dit ingénieur, étudiant développement, ça fait bien. Mais en vrai je suis un peu un usurpateur parce que moi j'ai juste un DUT en mécanique productique, c'est juste que j'ai commencé à bricoler des trucs sur internet et c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'ici, voilà, et puis là j'ai vu une fenêtre ouverte alors je suis rentré. Et donc cette conf c'est pour, pour vous parler de quoi Pour me parler de ma passion, des vieilleries, des vieux trucs parce que plusieurs fois, dans les différentes missions que j'ai fait, j'étais amené à faire évoluer des applications qui étaient en PHP, des trucs plus ou moins anciens, et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Alors, un petit oeil sur le programme. Alors, comme vous voyez, c'est que des verbes d'action, parce que euh, ce sera peut-être mon premier euh, retour, mon premier conseil, c'est euh, que face à ce genre de situation, il faut être actif. Quand on est face à un héritage, c'est pas juste un truc qu'on reçoit et qu'on subit. Non, il faut, euh, il faut essayer la l'ingurgiter. Et donc pour cette conférence, je m'appuie en particulier sur trois expériences que, que j'ai faites. Une pour une application qui concerne de l'archivage en ligne, enfin de la publication plutôt de l'archivage en ligne, et qui était d'abord en, en PHP quand je suis arrivé et que j'ai fait voler vers le Symfony. Un autre projet qui concerne un espace abonné pour une assurance en automobile, qui était en Symfony 2, qu'on a passé en Symfony 4 et ça a été un peu une aventure. Et euh, aussi, un, un autre projet qui, qui, était, euh, qui est plus récent, qui est plus intéressant, c'est euh, un projet qui était en fait en code igniteur. Il s'agit d'une plateforme de traduction en ligne. Et, euh, et donc, on est passé vers du Symfony plus une base de code hors euh, framework. Et on commence tout de suite avec la première étape qui est comprendre. Alors, avant de regarder la moindre ligne de code, il faut se demander, quand on arrive sur un projet, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Qu'est-ce que c'est les enjeux À qui s'adresse cette application et pourquoi elle a été faite Et puis, euh, qui a des intérêts là-dedans Qui a des intérêts contraires Qui est concerné et qu'est-ce qui se joue Alors, Il ne s'agit pas seulement de comprendre le, le projet lui-même, mais il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, quel est l'affect qu'il y a autour de tout ça Est-ce qu'il y a des développeurs dans la boîte qui ont déjà travaillé là-dessus est-ce que c'est le bébé de quelqu'un ici vrai, Il y a vraiment une question de, de choses à comprendre ici. Et c'est n'est pas un, un seulement un travail de chef de projet ou de consultant, parce que c'est vraiment des informations cruciales pour quand il sera temps de prendre des décisions, et surtout quand il sera temps d'avoir de, des doutes et, euh, et que ce sera compliqué. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu un travail un peu politique, un peu psychologique, mais euh, j'aimerais juste vous attirer sur votre attention qu'il ne faut jamais ignorer le pouvoir ni de l'ignorance, ni de l'arrogance. Donc là, il y a, il y a quelque chose à, au moins à comprendre. Donc maintenant, on va commencer à jeter un coup d'œil au code, à l'infrastructure, à euh, tout ce qui se passe autour de ça. Donc on va dresser un tableau de l'application, mais euh, attention, là, on n'a pas le droit d'y toucher. Pour l'instant, on va juste regarder à quoi ça ressemble. Donc pour y arriver, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de... Euh, le suivre comme un fil d'Ariane, c'est-à-dire euh, on part d'une requête HTTP, on, on regarde jusqu'où ça va et comment ça avance. Et donc ces requêtes HTTP, elles doivent mener ensuite à du code en général. Parfois, il y a plusieurs points d'entrée. Parfois, il y a un framework, parfois, il n'y en a pas. C'est pas mal à, à ce niveau de détail de euh, voir une, une, comment dit, une, une, une vue générale de ne pas aller dans les détails, mais de comprendre tout dans l'ensemble. C'est l'occasion le aussi de regarder, si, est-ce qu'il y a d'autoload ou pas Parce qu'on trouve encore des projets où il n'y a pas d'autoload. C'est le moment aussi de faire la liste des URL qui sont utilisées sur le site. Voilà. Et ce moment-là, c'est le moment rêvé pour sortir la panoplie des outils d'analyse statique. Alors, je ne vais pas m'entendre sur le sujet. Il euh, y a beaucoup de conférences qui parleront beaucoup mieux que moi de ça. Mais je vais vous conseiller quand même quatre outils pour ça. PHP-Lock qui sert à comptabiliser le nombre de quantités en ligne de code, en nombre de signes par classe, ce genre de choses. C'est pratique pour se donner un aperçu très rapide. Je vous conseille Fan qui est bon pour se donner une idée des erreurs grossières qu'il peut y avoir dedans, genre du code mort, des classes qui ne sont jamais utilisées. Euh, voilà, après, euh, PHP-MD qui est peut-être un peu plus connu, qui permet euh, aussi de faire plus de la, de la prévention des comportements non prévus, voilà, genre euh, des endroits où il y a des choses qui ont visiblement ont pas été euh, bien bordées. Et euh, l'outil qui est un peu plus euh, avec des résultats jolis, c'est PHP-Metrics. Et on va voir que ça peut être très utile quand il s'agit de communiquer et de présenter à d'autres acteurs du projet. Donc, mon expérience m'a montré que ça, c'est le moment le plus crucial maintenant, c'est quand il faut planifier et qu'il faut réfléchir ensemble à quest ce qu'on va faire. Donc là, c'est le moment de lever la tête, parce que là, on n'est pas tout seul, il y a d'autres acteurs sur le projet. Et il faut bien qu'on fasse comprendre ce que vous avez perçu du projet, ce qu'on a perçu du projet. Alors, pour ça, il y a des outils très pratiques. Je viens de vous parler de PHP Metrics. Mais euh, c'est aussi très utile d'utiliser des concepts comme la dette technique, parce que quand on parle avec des décideurs, quand on leur dit « ça ne va pas ce qui a été fait, ils ne comprennent pas », quand on leur dit « il y a une dette technique », là, ça fait référence à des choses qu'ils comprennent un peu mieux. Et puis surtout, ce que je vous conseille, c'est d'écouter clairement les, les interlocuteurs parce qu'ils parlent des problèmes qu'ils ont, ils disent pourquoi ils veulent faire une évolution et il faudra s'appuyer là-dessus quand il s'agira de prendre des décisions. Et après, il faut leur mettre toutes les cartes sur la table pour euh, qu'ils comprennent. Ou bien c'est une refonte, ou bien c'est une évolution, ou bien c'est une transition. Et se prendre de ces décisions-là, c'est pas simple. Il faut réunir tout le monde, il faut tout, que tout le monde se mette d'accord. Et donc, l'objectif là, c'est de dire euh, qu vers quoi on va techniquement. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Euh, donc il faut trouver la solution qui sera la plus adaptée. Et il faut faire attention parce que euh, ce n'est pas juste un choix technique ce truc-là, c'est aussi un choix d'engagement de... pour la société parce qu'il y a aussi des questions d'affect, il y a aussi des questions de ressentiment, de méfiance, et tout un tas de biais cognitifs qui euh, qui peuvent pas s'effacer en disant euh, techniquement c'est ça la meilleure solution. Il y a vraiment de du psychologique à faire. Et il faut aussi faire comprendre à tout le monde que c'est un engagement dans lequel tous les acteurs doivent se sentir concernés. Parce que j'ai déjà travaillé sur les transitions avec une équipe, les mecs qui venaient du .NET et euh, l'utilisation de PHP, ça leur a été imposé par la direction et, euh, et les mecs, ils y allaient reculons et à chaque bout de ligne, c'était euh, c'est nul cette solution, on préfère retourner sur .NET. Donc, il y a, il y a, il y a vraiment de, de l'engagement et et, et de la communication avec, avec l'équipe aussi. Alors maintenant, on va commencer à outiller tout notre bazar pour euh, prévoir de le faire évoluer. Première chose, moi ça m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps encore, de tomber sur un projet qui n'était pas versionné, qui se transmettait, euh, j'exagère à peine, avec des clés USB, ou euh, quand c'était... T'es modifié par le réseau, c'était des mecs qui créaient dans une salle. Attention, je vais modifier tel fichier, personne ne le modifie en même temps. C'était drôle. C c voilà. euh, et maintenant, euh, après avoir versionné donc la première version, euh, c'est pas mal de versionner aussi la version telle que vous l'avez reçue la première. Voilà, même si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont horribles dedans, versionnez-la, ça vous garde une trace bien précise de qu ce qu'on va donner à quel moment. Ensuite, la première tâche que je, que, qui, qui, que je, que je, que je vois faire, que, que j'ai fait, et je ne regrette pas du tout, c'est euh, assurer le déploiement. Que quand on va sortir de nouvelles versions, il faudra euh, qu'on soit sûr de ça. Alors ça peut sembler un peu tôt, mais j'ai deux raisons pour ça. Déjà, ce sera toujours un bénéfice pour l'application. C'est-à-dire que même si euh, après ça, il décide de... Euh, non, non, va finalement passer avec ce qu'on a. Au moins, il y aura le système de déploiement. Et puis, pour l'avenir, à chaque fois que vous aurez fait quelque chose, ça vous rend calme et serein au moment de déployer. Alors, on sait que ça va bien se passer. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les outils dé de dé déploiement. Moi, j'aime bien Cibol, même si ce n'est pas exactement fait pour ça. J'ai longtemps utilisé Capistrano aussi, mais voilà, je, je vous laisse à vos outils si vous utilisez des choses pour ça. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est reproduire chez nous, chacun chez soi, un environnement qui soit le plus proche possible de la production. Alors bien sûr, Docker fait très bien ce boulot, mais il y en a d'autres, il y a LXC par exemple. Et dans la foulée, c'est le moment idéal pour mettre un premier niveau de test. Alors ce premier niveau de test, c'est ce qu'on appelle du smoke test, c'est-à-dire qu'il s'agit juste de faire des appels HTTP et de voir si les pages répondent bien en 200 ou en 404, ou, enfin ce, ce qu'on attend exactement. Et éventuellement, on peut aller voir dans ces pages, est-ce qu'il y a bien le contenu qu'on attend. C'est vraiment du test pour s'assurer qu'on euh, qu n'a pas tout cassé. Après ça, on peut enfin commencer à toucher du code. Et donc, On va commencer par faire un grand vent de mise en forme du code selon des normes un peu standards. Alors, il existe des outils très solides pour ça. Euh, on, vous connaissez sûrement PHP et CS Fixer, qui permet de euh, de mettre en forme le code selon des règles bien précises. Alors, faut pas trop se perdre là-dedans. On peut facilement trouver que, oui, un espace, c'est mieux qu'un retour à la ligne, etc. En fait, il y, y, y a des normes, collons aux normes. Et euh, tant pis si c'est n'est pas euh, ce qui est le plus adapté. Ce qui est important, c'est que tout le monde s'y retrouve et que euh, le code soit le même partout. Voilà, mais c'est pas tout. On veut que cette mise en forme-là, on veut la refaire euh, à chaque fois qu'il qu y a du code qui arrive. Et donc, pour le respecter à l'avenir, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va refuser toute merge request qui ne respecterait pas ces standards, avec des petits outils de CI, tout simple, hein, on ne fait pas d'intégration, juste on contrôle que les requests sont, sont corrects. Mais on n'oublie pas que euh, ce qu'on veut faire aussi, c'est euh, faire apprécier ça aux, aux développeurs. Donc, on va leur mettre à disposition des outils pour qu'ils le fassent eux-mêmes de leur côté, parce que il euh, n'y a rien de plus euh, désagréable que de pousser un truc et puis de voir que ça a été refusé, alors que ce truc-là on pourrait le tester avant. Et puis tant qu'on y est, on va coller ça sur des hooks, des commits, comme ça à chaque fois qu'on fait un commit, on... le, le développeur il sera prévenu si ça passe ou si ça ne passe pas. Voilà. Maintenant qu'on a des fichiers bien propres, on va pouvoir les ranger un peu autrement. Alors je suis pas en train de vous faire une conf pour parler de, de migration vers Symfony. Mais euh, pour moi, l'arrangement que propose Symfony, c'est aujourd'hui ce qui y a plus moderne, ce qui y a plus clair, ce qui y a plus pérenne, on va dire. Alors pour faire simple, cette organisation, c'est ce que je vous propose, c'est d'avoir d'abord les fichiers de config qui sont à part dans un fichier dans le dossier de configuration. Alors, ça pourrait être, euh, par exemple, si c'est.. Euh, si c'est code vous pouvez avoir vos fichiers de config qui sont dans dans le dossier. Alors, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent donc mais voilà. Euh, vous pouvez les mettre directement ici, les, les fichiers. Après, je, ce, que, ce qui est pas mal, c'est de garder le code legacy dans un dossier qui s'appelle SRC legacy. Après, il faut un public parce qu'il y a encore certains frameworks qui n'ont pas un dossier public à part et qui... Euh, garde le, la racine du site toujours à la racine même du dossier. Euh, quand même, dans une application à peu près moderne, on met ça à part. Euh, voilà, et un dossier var pour tout ce qui est variable, cache et log. Alors, euh, euh, voilà, euh, éventuellement, vous pouvez mettre aussi un dossier test. Bon, je ne l'ai pas mis ici, mais c'est une bonne idée de, de, de mettre ces tests à part. Alors après ça, il est temps de regarder un peu plus près le, tout le code qu'on a. Euh, ce n'est pas surprenant, ce n'est pas rare parfois de trouver une librairie avec le code lui-même. Parce que ça se faisait. Alors, il nous faut extraire tout ça et il faut euh, les déclarer comme des dépendances avec Composer. Alors. Parfois, il y a des dépôts qu'on ne retrouve, qu retrouve pas sur Backagist, ou même on ne les trouve même pas sur Peer. Alors, on est, on est content avec ça. Euh, ce que j'ai fait, et c'était la bonne solution, c'est de créer un autre repos euh, Git à part, avec le code de cette source à cette version-là. Voilà, et donc toutes les dépendances, on va les appeler après avec Composer. Et donc, on va faire du rangement aussi parmi nos autoloads et on va appeler en PSR4 tout ce qu'on aura mis dans le dossier que parlé, dont j'ai parlé plus haut, euh, le src euh, legacy. Voilà. Parfois, euh, le code est pas euh, est, est bizarre, un espace de nom assez, assez spécial. Euh, en général, moi, je préfère modifier les fichiers pour euh, pour coller au PSR4. Voilà. Et donc là, maintenant, à partir de là, on est prêt à permuter. Permuter, ça veut dire passer d'une solution technique à une autre tout en douceur. Donc pour ça, on va installer du neuf. Avec Composer et Courrier, on va appeler notre nouveau système. Et donc, on va rajouter un point d'entrée pour ce système dans Public. Par exemple, si c'est Symfony, eh bien, on va créer le fichier d'accueil, de le, le entry point de Symfony dans Public. Et je conseillerais même, enfin moi c'est ce que je fais, de le nommer Symfony.php. Voilà. Et après, on regarde ce nouveau framework, de quoi est-ce qu'il a besoin, de config. Est-ce qu'il propose un, un point d'entrée pour du, la ligne de commande On le met dans BIN. Voilà. Et le code lui-même qu'on va écrire pour ce framework, ce sera dans SRC. Alors ensuite, il faut que faire pointer les requêtes vers le nouveau point d'entrée. Alors ça va se passer au niveau des rewritings du serveur euh, web, que ce soit Nginx ou que ce soit Apache. Là, je vous ai mis un petit exemple avec Nginx. Si euh, notre passe correspond au pattern là, alors on redirige la requête vers le nouveau système, sinon on redirige vers l'ancien système. Là, j'ai mis par exemple Symfony et Codigniter pour l'ancien. Et là, on peut aller dans le, dans le navigateur et on peut commencer à avoir du Symfony qui répond. Alors, autre point extérieur euh, habituel qu'il qu faut relier au nouveau système, c'est la base de données. Alors, pour ce collecteur natif, c'est simple. Il suffit de faire un service qui va euh, faire les requêtes. Mais si on veut utiliser un, un, un ORM, bon, par exemple, Doctrine, eh bien, il va falloir euh, dire à Doctrine de fabriquer ces entités sur la base de quest ce qui existe en base de données. Ça s'appelle le rétro engineering. Euh, voilà, et comme ça, Doctrine elle va créer pas seulement les entités, mais il va aussi créer tout son bricolage pour euh, nommer, par exemple, les, les contraintes de clés étrangères. Voilà, tout ça au sein de, de la base de code. Après, il en est de même aussi pour tout système extérieur qu'il faudrait partager entre deux, les deux applications. Par exemple, un, un moteur de recherche, un système euh, pour appeler des web services, un SSO, un serveur MQP, n'importe quoi. Euh, il faut prévoir de pouvoir y accéder des, des deux côtés. Alors, autre chose que j'ai mis en place aussi, c'est la mutualisation de biens communs. C'est-à-dire que euh, euh, pour certains projets, je suis tombé sur un projet, par exemple, en Codinitr, qui était fait euh, avec euh, des templates en Twig. C'était surprenant, mais c'était comme ça. Et du coup, c'était très sympa de pouvoir réutiliser ces templates depuis euh, Symfony. Et euh, du coup, on est sûr que les templates ils vont euh, se ressembler entre le côté euh, Codinitr et le côté Symfony. Bon, par contre, il faut être prudent avec ça aussi, parce que dans ce cas-là, moi, j'avais trouvé des templates dans lesquels il y avait clairement de la logique métier dedans. Donc, il y a aussi du nettoyage à faire de ce côté-là. Alors, clairement, là, quand on en arrive là, en général, c'est le, plutôt le mauvais moment du projet. Parce qu'on a investi beaucoup de temps, parce que finalement, l'utilisateur final, il n'a pas vu bouger grand-chose. Et euh, potentiellement, là, c'est la période des doutes, c'est la période où... Euh, c'est un peu compliqué avec le management, c'est un peu compliqué avec tout le monde. Mais euh, en fait, ce qui... parce que maintenant, il s'agit de faire quoi Il s'agit de passer les fonctionnalités les unes après les autres de l'ancien système vers le nouveau. Il y a plusieurs façons de, de faire ça. Ou bien, euh, euh, on y va, on assume qu'il faut le faire morceau par morceau ou bien ça passe pas au niveau, je vais dire, psychologique. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire plutôt, c'est qu'on va utiliser des demandes sur des fonctionnalités pour passer une, une partie d'une ancienne vers une autre. Voilà. Par exemple, il demande d'améliorer de, une partie sur la visualisation des médias. Et bien, on va commencer à travailler, à passer ces parties là et après on va passer sur la le, sur nouvelle fonctionnalité. Ou ça peut être aussi à l'occasion de traitement de bugs qui durent depuis longtemps, qu'ils ont compris que c'était compliqué à traiter, eh ben, on va leur dire, écoutez, pour traiter ce problème-là, on va devoir passer sur le nouveau système. Et on avance comme ça, morceau par morceau. Bon, maintenant c'est bien beau tout ça, mais euh, si on réfléchissait un peu dans l'autre sens et qu'on... Parce qu'on a tous tendance à faire ça, quand on arrive sur quelque chose, on, va, on veut tout chambouler, on trouve que c'est pas terrible, et on veut refaire autre chose. Mais si on prenait un peu le temps aussi de regarder à quoi ça ressemble, et de se dire, est-ce que tel que ça existe, est-ce que ça pourrait pas être modernisé Est-ce que ça pourrait pas euh, euh, être amélioré de telle manière qu'on qu pourrait le, le, le moderniser, tout simplement Donc pour moderniser le, ce qui est existant, la première étape, c'est d'abord d'identifier de, de, clairement c'est quoi les dépendances entre les classes. Et pour cela, on va identifier qui utilise quoi en mettant à, à la, en place l'injection de dépendance. Alors c'est un truc assez simple à, à mettre en place, l'injection de dépendance. Il n'y a pas besoin de librairie, il n'y a pas besoin de bibliothèque. Il suffit d'avoir un truc qu'on appelle un conteneur, dans lequel... On va l'initialiser avec des services. Quand on a besoin d'un service, eh ben on va faire un get dessus. Comme ça, on va les attraper les uns après les autres. Alors bien sûr, ce code-là est hyper simplifié. Il faudrait vérifier que ça existe. Qu il faudrait... Voilà, euh... bon, il y a différentes choses à faire. Et il y a autre chose aussi qu'il faut faire, que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il faut prendre en compte le fait que certains services peuvent avoir besoin d'autres services. Donc, je vous ai mis un exemple ici d'un container avec un service qui s'appelle euh, Legacy Class qui a besoin d'un autre service qui s'appelle Other Class. Voilà. Et comme ça, on peut bien identifier dans toute notre base de code c'est quoi la... les, les dépendances entre les différentes choses. Alors, il y a pas mal de solutions en PHP, c'est le cas de Code c'est le cas de PHP aussi, qui fait pas mal appel à des méthodes statiques pour récupérer ce genre de service. Ils s'appelle pas ça les services, mais c'est un peu l'idée. Du coup, il faut traquer un peu toutes ces, les situations de ces trucs-là pour les injecter systématiquement, explicitement, dans le constructeur. Comme ça, on voit très clairement qui a besoin de quoi, et qu'est-ce qu'on injecte où. Et maintenant... On voit bien que avec ces dépendances, on peut utiliser ce système-là pour mieux découper le code. Et, euh, y a, et là, il faut y aller vraiment à la SERP pour commencer. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de faire un découpage fonctionnel. C'est euh, de comprendre euh, quelle partie a, a, une, a une valeur métier intéressante, quelle partie euh, concerne juste euh, le, le côté technique de, de l'application. Et en fait, c'est aussi le moment idéal, là, pour écrire du test unitaire, parce qu'on est en train de, de, de séparer correctement les choses. Eh bien, écrivons les tests qui correspondent avec ça. Parce qu'on a le nez dans les fonctions, on a le nez dans le métier, là, c'est le bon moment pour faire ça. Alors, une autre chose qu'on qui, qu a amené à moderniser, c'est le front-end. Alors, d'autres parleront du front-end mieux que moi, ce n'est pas, pas spécialement mon point fort. Mais en général, on retrouve les mêmes idées que le back-end. Le problème numéro un, c'est bien gérer les dépendances. Et puis avec ça, on va bien construire des builds. Et puis utiliser des, des outils à peu près modernes. Voilà, Je, je donne Webpack, j'aime bien Webpack. Alors c'est d'un côté, euh, ces outils apportent de la complexité. Ça peut être compliqué parfois dans une équipe où euh, ils ont l'habitude de, de travailler avec leurs petits outils, avec... Euh, du CSS brut et du, du JS appelé directement depuis le navigateur, enfin sans, sans compiler quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça apporte de la complexité, mais, euh, mais il faut le vendre, il faut euh, montrer les avantages qu'il y a avec le temps de chargement, la gestion des dépendances, le, de, la possibilité de tester du code. Voilà, c'est autant de, de raisons de montrer que c'est quelque chose de bien. Et j'ai envie de vous montrer encore qu'il y a moyen encore d'aller encore plus loin que ça. Et qu'on peut profiter de cette situation pour apporter d'énormes gains pour le projet. Alors déjà, si on entre dans l'application, et qu'on c'est aussi qu'on devient en mesure de, de séparer dedans qu'est-ce qui est du métier et qu'est-ce qui n'en est pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est spécifique à l'application et qu'est-ce qui est là juste parce que c'est une application. Voilà, par exemple, pour faire simple, dans le traitement d'un formulaire, bon, traiter un formulaire, ce n'est pas, pas un truc spécifique à l'application, on traite des formulaires partout. Par contre, qu'au bout de, ce de la création de ce formulaire, on doit créer un objet métier qui est issu de ce traitement, ça, c'est ça, ça, ça, une action métier. Donc, on, on va tâcher de séparer ça. Et on va l'exposer, c'est-à-dire que l'idée, c'est que euh, on puisse à, à accéder à ces classes-là qui correspondent à, au métier, depuis d'autres éléments. Voilà, si je mets ça dans un schéma, voilà, on a notre code legacy, et à l'intérieur, on a notre domaine. Et ce truc-là, est-ce que ça vous rappelle rien, surtout que j'ai viens d'utiliser le mot domaine et oui, là, on est en train de faire du Domain Driven Design. Et ce truc-là, précisément, là, la, la bulle de, de domaine qui émerge à l'intérieur d'une application, ça s'appelle la Bubble Context. Alors, je ne peux pas comme ça, mais ça, ça doit avoir du sens. Et euh, donc là, j'ai rajouté cette petite flèche pour montrer que euh, le legacy le, le utilise le domaine. Mais le domaine n'utilise jamais le, le, le legacy, c'est-à-dire la, la couche d'application. Et là, on se trouve avec un truc vraiment très cool. Alors, euh, oui, au passage, si on rajoute du value object et euh, du ubiquitous language, là, on fait vraiment du domaine. Enfin, on a, on a tous les concepts de base du domaine Drive Design. Euh, le, le, le, pour un, un, deux petits mots là-dessus euh, Value Object, c'est juste des objets qui détiennent des, des valeurs du coup ils peuvent détenir aussi des unités et, euh, et ça améliore grandement toute la complexité qu'il peut y avoir au niveau de, des entités métiers et ubiquitous euh, Language c'est sûrement déjà appliqué dans le, dans, dans le legacy il s'agit de quoi il s'agit de, de, de que tout le monde utilise le même vocabulaire c'est-à-dire que le langage que les gens parlent autour du projet, c'est bien le même qui est dans le code. Et quand je dis les gens, c'est vraiment tout le monde dans le projet, y compris l'expert du domaine. D'ailleurs, c'est lui qui doit, euh, qui doit plus haut euh, dire c'est quoi le vocabulaire. Et maintenant, donc, tout cet euh, esprit de transition de l'ancien vers le nouveau, eh bien, il prend un tout nouveau sens, parce que toute notre base de code qu'on a créée, là, qu'on a appelée domaine, eh bien, on peut l'utiliser depuis notre nouvelle base de code. C'est-à-dire que euh, euh, tous les contrats, tous les, les, toutes les interfaces qu'il y a à l'intérieur de ce domaine-là, on peut les instancier dans notre nouvelle base de code et on peut les réutiliser. Et, et en fait, on est en train de créer les, les bases de, pour, pour un, une meilleure organisation de notre code. Et voilà, mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est euh, ce qui est important de garder à l'esprit quand on fait tout ça, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres développeurs autour de nous dans ce projet-là et qu'il euh, faut se méfier. Le, le meilleur code qu'on fait aujourd'hui, bien sûr, ce sera le pire legacy pour quelqu'un d'autre demain. Et donc, garder euh, à l'esprit l'humilité, ça aide dans beaucoup de situations et Aimez ce que vous faites et apprenez aux autres à aimer aussi, euh, non pas ce que vous faites, mais ce qu'ils font. Je vous remercie de votre attention et je suis disposé aux questions. Merci Vincent, c'était top. Comment je suis dans le timing C'est bah, parfait. Hein. Parfait, merci parfait. toi aussi. Je pas dire ce que j'ai préféré, ce sont les images, mais le reste, c'était pas mal. Ouais, <rire> Euh, on a déjà une petite question ouais. de Christophe Aventure. Est-ce qu'il existe des outils qui pourraient détecter des problèmes à prévoir Par exemple, besoin d'une solution, euh, un code legacy développé par une personne dans son coin, de compétences, mais qui a grossi tant et plus depuis des années, et tournant sur une très vieille version, genre PHP 5.2 alors oui, il y a, il y a des outils qui, qui font ça. Il y a notamment des outils qui permettent de vérifier que ton code est bien compatible avec PHP 7. Parce qu'au moment de PHP 5 à PHP 7, c'est une, une grande crainte pour beaucoup de monde. Oui. Il, y a, il y a des outils qui sont sortis pour ça. Après, il y a aussi les outils d'analyse statique hein, dont, dont j'ai parlé. C'est vraiment une mine d'or pour, pour... Pas pour être dans le détail, mais pour avoir un overview global de... Est-ce que... Est-ce que c'est un code à un potentiel bug ou pas Ok. Une question de Antoine Blucher, On parle beaucoup de PHP, mais finalement, j'ai l'impression que le plus dur dans ces migrations concerne la base de données. De par ton expérience, as-tu rencontré des difficultés ou as-tu des retours de tes expériences à nous donner sur ce sujet alors, je, je, je dois dire que de ce côté-là, moi, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Doctrine. Donc, j'ai pas mal fait de confiance à Doctrine. Euh, en fait, ce n'est pas, pas si dur. Euh, qui, le plus difficile, en fait, c'est d'identifier les erreurs de conception qui ont été faites au niveau de, du stockage dans la base de données. Une fois qu'on que, qu a remis ça, et en fait, on a tous les outils pour les trouver parce qu'on a l'application devant nous on voit où est-ce qu'il y a des, des soucis. Par exemple, on peut voir où est-ce qu'il y a des données redondantes. Euh, on vous peut voir très facilement où est-ce qu'il y a des liens dans la base de données qui devraient y être, qui n'y sont pas. On, voit, on peut voir des index qui manquent aussi, mais ça, c'est un peu périphérique. Et euh, Comment dire euh, je n'ai pas travaillé sur des systèmes où euh, j'ai refondu complètement le système, comment s'en stocker les données. Parce que euh, euh, je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas essayer de refaire de la reprise de données. Il faut juste euh, partir sur une nouvelle application. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, mais c'est n'est plus la même chose. C'est vraiment, c est, c est pas, Pour moi, c'est pas du legacy. ça, C'est refaire une application et refaire la reprise de données comme si ça arrivait de Java ou de je ne sais pas quoi. Ouais, je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, je pense, je pense. Euh, moi, j'ai une question, du coup, c'est euh, à quel moment tu te dis qu'il vaut mieux refaire la question mmh. Alors ça, c'est compliqué parce que ce n'est pas euh, seulement une question de technique. Parce que devant nous, on a euh, un client, on a euh, quelqu'un qui, qui travaille avec et qui... Euh, qui ne voient pas le besoin, qui ne voient pas l'idée. Même s'il y a beaucoup de bugs, il y a des gens qui vont te dire « mais non, mais ça, ça, ça marche bien à part ça, je ne veux pas une refonte, je veux juste corriger ces deux, trois problèmes-là. » Et, et, et c'est juste inaudible de, de dire bah « maintenant, il faut tout refaire. » Donc, le euh, même si au final, ça revient au même, il faut tout refaire bout par bout en lui disant « Non, mais on ne va rien casser, ne vous, vous inquiétez pas. » Alors, c'est vrai que c'est un, un, un peu limite, c'est un, un peu borderline sur le plan de l'éthique, mais, mais, mais c'est parfois nécessaire, dans l'intérêt du projet, de travailler, je vais dire, contre les gens qui, qui dessinent Ok. Enfin, c'est un peu pour eux quand même que tu fais ça. Mais... Bien sûr, au final, mais mais alors, alors, tu, quoi. Merci, voilà. quelque part c'est aussi un échec du côté euh, développement parce que c'est à dire que tu n'as pas réussi à prouver tu n'as pas réussi à montrer que, que c'est un enjeu quoi. ok est-ce que nous avons une autre question encore je pense qu'on est pas mal on avait prévu de terminer à 40, à 50 on a encore quelques minutes si... Question veut apparaître. S'il n'y a pas de question, c'est pas grave. On, on t'invite à rester encore quelques minutes connecté, Vincent. Si jamais quelqu'un veut. Ça, ça roule. Rouler, comme ça. Bah, en, je, je suis connecté aux questions. En, discrètement.